Et hey, salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous. magnifiquement il faut bien se pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sûr. Allez. Pixel Skyblock et je vais vous montrer une technique pour obtenir de l'argent, des items et plein d'items gratuitement Tout ce que vous avez à faire les amis c'est d'être niveau 12 de combattant et avoir accès à, à l'end Donc avoir une bonne armure pour pouvoir se défendre ou se protéger du moins Donc on est dans l'end les amis c'est très simple comment aller dans l'end Donc c'est une nouvelle mise à jour qui a eu lieu le 1er euh, ou le 2 août Et euh, à je sais pas que vous vous dites pas ça comme ça, vous vous dites août. nous on dit août, peu importe en gros, il y a eu une mise à jour et l'end est maintenant disponible. Dans l'end, il y a plusieurs mobs. Donc comme vous pouvez voir, on a des Enderman euh, niveau 50 avec 9000 de vie qui font extrêmement mal. On a des Endermites, on a aussi des Obsidian destroyer. des Watchers et euh, des Zellos euh, qui donnent des perles de ce monde. Qui se monte des perles. Oh, what the fuck, j'ai perdu tellement de cœur là. Il y a aussi des runes, plein de trucs comme ça qui sont sortis et qui sont plutôt intéressants. Une des nouveautés qui n'est pas parlée du tout, en fait, j'ai vu quasiment zéro personnes... En parler, c'est euh, les pouvoirs d'obtenir des items lorsqu'on est dans l'end. Donc là, on a encore eu des petits trucs, comme vous voyez depuis tout à l'heure. J'ai pas mal d'items parce que j'ai fait une vidéo juste avant, mais je me suis chié. En fait, j'ai pas vraiment euh, record, en fait. Donc, j'étais dans le vide. En fait, je recordais dans le vide. Et en gros, vous pouvez obtenir, en minant certains blocs, vous obtenez des... Euh, j'essaie de trouver le bloc justement en question Donc c'est des... Euh, under Ça peut être n'importe quoi des, des, des blocs de l'inde De l'inde De l'inde De l'inde Ainsi que des l'obsidienne Mais ils sont euh, entourés de euh, particules d'Underman Donc j'essaie d'en trouver au moins un Pour vous montrer Et ensuite je vais vous montrer dans le chat Qu'est-ce que j'ai obtenu Donc... Euh, oh là! On en a un là Donc ça c'est un undermid. Un on n'a on pas été chanceux Euh... Let's go. On va essayer de le tuer parce qu'il y en a un autre juste à côté Allez faudrait vraiment pas mourir Parfait et là il y en a un ici Et oh nice on a eu comme vous voyez de l'argent Gratuitement donc on a eu 2003... 2000 2000, Mais tout à l'heure j'ai eu Comme vous voyez 7000, 5000 euh, 17000, 18000 donc j'ai été vraiment Vraiment chanceux tout à l'heure et en plus Vous obtenez de l'XP à chaque fois, des underpulls enchantés Des potions, bon mana Un la... La bastion de mana par exemple à 150 de mana ça c'est vraiment bon euh, et euh, vous avez d'autres potions ici comme ça Bon ils servent un peu à rien on va pas se mentir mais l'important c'est surtout de pouvoir miner les blocs et obtenir de l'argent. Comme vous voyez ici, on a obtenu encore des potions. Mais on s'en fout. On va mettre dans le euh, potion bag. On va mettre. Je pense qu'on peut mettre toutes les potions qu'on a ici euh, dans le potion bag pour se vider vite fait. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas si c'est rare ou quoi. Il y en a qui c'est marqué rare dessus. Donc on verra si on peut pas essayer de les vendre au shop. Mais à l'HDV, pardon. Mais sinon on va essayer de trouver des, encore des livres. Donc on a encore Télékis. Malheureusement, Télékiss, ça vaut plus rien comme livre. Parce que vous pouvez le mettre. Si vous trouvez le janitor. Donc le janitor qui est une euh, personne qui est dans la Gold Mine, donc vous devez le trouver dans l'île la, la, de la Gold Mine, il vous donne télékiss pour 100 coins. Vous allez pouvoir le mettre sur votre pioche ou votre épée ou peu importe ce que vous voulez pour seulement 100 coins. Donc euh, ça vaut plus vraiment grand chose d'essayer de l'enchanter le, de pour niveau 60. Avant que ce janitor là, enfin le personnage janitor apparaisse, euh, j'ai dû gaspiller au moins vraiment long, beaucoup de niveaux euh, pour mettre mes items euh, Telekiss. Euh, c'était 60 niveaux avant pour l'avoir, donc c'était chaud quand même Mais bon, maintenant c'est plus simple, donc c'est plus cool pour les nouveaux joueurs Donc là ici, non, il n'y a pas de bloc, faut faire attention parce qu'on peut souvent les confondre avec les, les blocs de, de perles aussi euh, les, les blocs de perles, qu'est-ce que j'y raconte? Les, euh, les undermans, quand ils se déplacent, on peut voir des fois, comme là, non, ça se déplace sur les blocs. C'est difficile de voir, mais on arrive toujours à savoir. Oh, j'ai eu des bouteilles d'expo encore une fois. Malheureusement, pas d'argent. Donc, j'essaie d'en trouver encore une ou deux pour vous montrer. Mais c'est vraiment une technique super cheatée. il y a vraiment personne qui en a parlé. Moi, je voudrais remercier Monsieur Toxic, donc, qui est un abonné à moi, euh, qui est dans ma liste d'amis d'ailleurs. Je Vous avais vu, Monsieur Toxic. C'est lui qui m'a montré le truc. Ben, il l'a montré à Nathan. Nathan me l'a montré. Donc, un gros merci à vous deux, les gars. Et euh, ici, on a le justement le, le Spider Nest. Donc, si vous avez une quête à faire pour trouver Spider Nest, vous allez tout en bas de le truc et vous allez ici le Spider Nest. Et c'est ici que je vous parlais des nouveaux mobs. Donc, comme vous pouvez voir ici. On a deux Watchers, on a un Obsidian Defender, et c'est comme ça qu'on obtient ce plastron-là ici. Donc le plastron, euh, le Obsidian Chestplate, qui donne 268 de défense, donc on prend beaucoup moins de dégâts lorsqu'on est dans l'end, et c'est super important dans l'end parce que, comme je vous ai dit, regardez la vie des mobs. 13 000, euh, 12 000, et mon épée, moi, elle fait, imaginez-vous, seulement 800, euh, 800 trucs à peu près. Donc, euh... oh, je me sens entouré un peu, là. Elle fait seulement de 800 de trucs, par exemple, avec l'arc... Comme vous voyez, bon, j'ai des runes sur mon arc. Mais ça, ça fait... Oh my god. Oh my god, on va se faire défoncer les gars. Je vais perdre ma monnaie. Je vais perdre ma monnaie. Oh non, je J'ai perdu 28 000 de monnaie. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Et ça, il peut en avoir à tous les niveaux, les amis, des, des trucs. Hein. Il peut en avoir vraiment, littéralement, partout. Il peut en avoir juste un ici, devant nous, ici, là. Et, et ça respawn assez facilement. Ah, oh, ça fait chier d'avoir perdu ma monnaie comme ça. En vrai, j'ai un... J'ai somme un peu. Bon, c'est ju juste... Euh... C'est juste 25 000, mais bon, quand même, c'est combien On a perdu 28 000 30 000 quoi Ouch Mais bon, c'est pas grave, que... je voulais m'aventurer pour vous montrer qu'il y avait des mobs vraiment qui faisaient extrêmement mal. Et même moi qui ai une armure quand même assez puissante, j'ai pas encore l'armure assez puissante pour pouvoir euh, déloger ces mobs-là et... Euh... L'iniquer assez facilement Ça me prend ma meilleure épée malheureusement Bon euh, j'ai farmé l'aspect of the end C'est ce que j'utilise C'est pas super bon En plus elle a euh, des runes Donc j'ai mis runes rune 2 dessus Et mon arc j'ai mis aussi des runes, des gemmes Donc j'ai mis plein de trucs dessus C'est plutôt cool en vrai euh, C'est juste des cosmétiques Il y a aussi des, de la décoration Il y a plein de nouveautés dans cette Oups Dans cette nouvelle update Donc c'est plutôt intéressant euh, je vous invite à aller la voir, de toute façon vous allez pouvoir aller parler à Jerry sur votre île et il va vous tout vous amener vers un lien sur le forum qui va vous expliquer tous les trucs qu'il y a de nouveau. Donc malheureusement on n'a pas de chance en ce moment, je ne sais pas ce qu'il y a, on n'en trouve pas. Ah oh, il y en a un là justement. Nice, on a récupéré un peu d'argent, donc on a récupéré 9000 de monnaie à peu près. 9871 euh, ou 74, ou à peu près comme ça. Je ne suis pas super bon en maths comme ça là, quand que je regarde le chat vite fait. Il y a un autre bloc là ici, donc on va essayer de le prendre. Euh, allez, c'est celui-là ici, je crois Oh, des potions de mana Fuck, il fait chier Bon, on a eu trois potions au moins Ça, c'est vraiment de la merde, je trouve Enfin, la mana, c'est le truc qui vous donne de... Comme vous voyez ici, le, le... en bas ici La mana, c'est comme le, les, euh, le boost, on peut dire ça Donc, j'en trouve un dernier, les amis Et ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui Malheureusement, je m'excuse, il n'y a pas de miniature euh, Mon ami Farto, celui qui s'occupe des miniatures Est parti en vacances Donc, je vais essayer de voir... Oh, 7000 coins Nice, nice, on est presque remonté à ce qu'on avait, et ça je vais faire ça pendant quelques heures, et je vais voir combien de trucs que je peux avoir, ça peut être vraiment intéressant si t'arrives à pas te faire tuer par les Endormans, donc on voit que les Endormans ici sont un peu moins cheatés aussi, que les mobs que j'ai été fait juste avant dans le, euh, le Dragon Nest, donc c'est l'œuf de dragon dans le fond je crois que ça s'appelle, ou le nid de dragon, ça, on en dit en en anglais, donc on a eu quoi ici, on a eu de l'xp, on a rien eu de bon par exemple malheureusement mais on a de l'xp, des potions, des perles, des perles enchantées ça peut être super bon si vous êtes nouveau et vous essayez de faire votre euh, aspect of the end, les perles enchantées ça peut être très très très très bon donc faites attention et surveillez pour ça donc euh... le gars est en train de mourir, on va lui donner un petit coup de main quand même, hein? on n'est pas, euh, pas des bâtards et donc, ah, voilà. Donc on comprend ce bloc-là, les amis, et je vous reprends euh, plus tard pour une autre euh, update de -ce que, combien d'argent que j'ai obtenu et tout. Donc je vais essayer de faire euh, 15 minutes en avance rapide ou peut-être un peu moins, ou je sais pas. Mais j'espère que vous allez enjoy la Musique Vous avez vu les gars, je pas de mourir en fait, c'était un désastre, j'ai perdu tellement de tunes mais à la fin, à la, der à la dernière minute, j'ai trouvé, des... trouvé une, euh, un 19000, 000. Et là, j'ai décidé de crafter une piggy bank en fait, et à ce faut on, on fait juste cliquer, on peut déposer à chaque fois tout ce qu'on a, mais je sais pas s'il y a un cooldown Donc non, il n'y a pas de cooldown, donc en fait, c'est parfait de, ça dans l'end Donc je vais juste me vider, je vais mettre une, euh, les underpearls ici dans le coffre ici voilà, et ça va être vraiment intéressant ça, je crois, la piggy bank, ça va vraiment nous sauver. Bon, certes, ça m'a coûté super cher à crafter, euh, parce que j'ai économisé pour faire l'épée de cochon. Mais attends, on va voir vite fait. Donc ouais, ça coûte quand même 5 côtelettes dans tous les cas. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Au moins 40 euh, côtelettes enchantées, donc c'est quand même cher. Mais euh, je crois que ça va valoir le coup. Et puis de toute façon, la Pigment Sword, je pense que je ne l'aurai jamais. C'est beaucoup trop euh, beaucoup trop dur à avoir, mais on verra, on verra, on, on verra dans le futur. Pour l'instant, on va se focus Sur ce qu'on est capable de contrôler quoi. Euh, donc on va faire un coffre à XP On va mettre les bouteilles d'XP Juste ici, voilà et on va tout déposer là, on va déposer la handstone ici, et on en a une enchantée, donc ça, ça va être bien pour upgrader notre minion plus tard. J'ai eu des ma euh, magical runes, bon ça je vais les garder, je les vendrai plus tard. Et on a un abonné sur notre île, donc c'est parti les gars, je vais continuer, et je vous dis à peu près combien j'ai fait en 15 minutes, dans 15 minutes, je vous dis là il est 5h50 du matin, je voudrais sortir la vidéo pour environ 8h chez moi. Euh, soit 13h chez vous peut-être 13... Non, 13h, 14... 15 h 15h Il va être à peu près 15h chez vous Donc euh, 15h chez vous, la vidéo devrait être en ligne Donc si vous voyez ça à 15h, coucou, je suis dans le futur Sinon, euh, on se reprend Et hey, ya les gars, donc on se reprend Quelques heures après Donc j'ai presque, bah quelques heures en fait Non, je, je mens, ça fait même pas 15 minutes en fait Mais c'est plusieurs heures pour vous Parce qu'en fait j'ai dû aller sortir mes chiens et tout J'ai dû faire des petits trucs qui est réel Et un petit truc pour Kafak. Donc, euh, je suis quand même resté sur le serveur. J'ai pas choisi de serveur comme tout à l'heure. Je suis toujours sur le même. Et j'ai quand même euh, miné et fermé un peu. Donc, comme vous pouvez voir, qu'est-ce que j'ai utilisé C'est la piggy bank en fait. Chaque fois que j'avais genre 30 000 de monnaie, je faisais piggy bank déposé et voilà. Et quand comme si vous retournez au début de la vidéo, je crois qu'on avait euh, à peine, comme vous voyez, je déposais à chaque fois je dis 160 000, euh, 12 000, euh, 26 000. Mais si vous retournez au début de la vidéo, ou du moins au début quand j'étais dans la salle des coffres, quand j'ai crafté la piggy bank, je crois qu'on était à, 160, à 1 700 000 et là on est rendu à, 1 million, à 2 millions, par exemple, 175 000 en 15-20 minutes quoi. Euh, gros max 20 minutes, vraiment gros max parce que je suis parti pendant une heure et demie à peu près. Et 20 minutes de farm environ. Donc voilà. En espérant les cas que j'ai le temps de faire euh, tout ce qu'il faut. Faire le rendu et tout pour la poster. parce que là il me reste vraiment pas, pas mal de temps. mais je voulais vous parler des trucs que j'ai obtenus Donc j'ai obtenu de la Enchanted Obsidienne. Vraiment beaucoup. J'ai obtenu beaucoup de perles comme vous pouvez, euh, perles, comme vous pouvez voir. J'ai obtenu de la Enchanted euh, Endstone aussi. Euh, des X grandes expériences bouteilles, donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça donne environ 30 niveaux, je crois. Un truc comme ça, j'ai obtenu des magical runes. Donc, il y aura Arrow, have, arrow have Magical Shine. Donc, quand tu tires par exemple, ça fait un truc comme ça. Comme pour l'instant, ça fait des trucs verts, mais ça ferait des trucs euh, de couleur, euh, d'autres couleurs. Vu que c'est une meilleure rune, à ce que je comprends, vu qu'elle est rare et l'autre était verte. Donc, celle que moi j'ai sur mon arc, vous voyez, c'est vert. Donc, est-ce que ça serait meilleur et tout Donc, voilà. On a fait quand même énormément d'argent. J'espère que la technique, euh, vous allez pouvoir la partager avec vos potes et que tout et tout. Euh, partagez la vidéo. Ce serait cool que tout le monde le sache. Euh, peut-être qu'ils vont le, le modifier ou peut-être qu'ils vont le retirer. Je sais pas. Pour l'instant, du moins, ça fonctionne. Et on se fait la masse de blindes de thunes. Donc... Euh... Pourquoi pas continuer, tu vois. Donc, euh, voilà. Je vous laisse, les amis. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, et si elle vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et puis moi, oh je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. C'était Icons, et je vous dis à bientôt